Et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce live dans lequel je vais parler de pourquoi certaines situations vous arrivent-elles dans le sens de euh, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre dans, dans les situations qui nous arrivent Pourquoi ça nous arrive après tout Quelle est la lecture que nous pouvons avoir de ce que de ce qu'on de ce que nous sommes en train de traverser Donc je vous souhaite la bienvenue Émilie, bienvenue. Euh, bienvenue à tous. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien Je suis très contente d'être là de vous parler de ce sujet-là. Parce que moi, je fais partie des personnes qui ont besoin d'avoir une lecture de pourquoi je vis certaines situations. Parfois, les situations sont injustes, c'est difficile, parfois c'est atroce. Euh, pourquoi je vis cet accident Pourquoi il y a cette perte brutale d'un être cher euh, pourquoi il y a une fausse couche Pourquoi justement euh, l'envie le, le, le, d'un bébé n'est pas là Enfin, même si on en a envie, ça ne peut pas se faire. Pourquoi je vis cette situation Pourquoi cette maladie euh, euh, Pourquoi certaines personnes ont le droit d'avoir un enfant et pourquoi pas moi Pourquoi certaines personnes ont le droit d'avoir de l'argent et pourquoi pas moi Pourquoi je n'ai pas cette rencontre que je souhaite vraiment Pourquoi mon entreprise ne fonctionne pas alors que j'y mets tout Et en réalité... Avoir la lecture de pourquoi ces situations sont là, pour moi, sont primordiales et aidants. Parce que ça nous permet justement d'avoir la possibilité de voir ce que nous pouvons changer vraiment. Et aussi de mieux vivre les situations et de mieux les accepter. Mais quand je parle de lecture, je ne parle pas de lecture émotionnelle ni lecture via le mental, via une analyse euh, une analyse, une introspection, je parle ici d'une lecture 5D. La lecture 5D, c'est une lecture quantique. C'est une lecture dans laquelle on prend la hauteur. Bienvenue à tous. Je suis contente de vous voir et merci, Émilie, pour la réponse. La lecture 5D, c'est une lecture quantique qui vous permet justement de voir au niveau de la création. C'est à ce niveau-là, c'est-à-dire, c'est une lecture qui est. À l'étage au dessus à l'étage en dessous de l'humain on a une lecture émotionnelle ce que tu ce que tu as provoqué chez moi qu'est ce que je ressens ok pourquoi papa et maman on est dans une lecture qui peut être aussi euh, cette lecture oui linéaire dans le temps mais ici on est plutôt dans une lecture on va dire verticale de, de par une lecture à l'étage de l'âme et de la création et de se dire de là haut pourquoi est-ce que cette situation arrive dans mon destin qu'est ce qui fait qu'à un moment donné je suis obligée de vivre cette situation qui m'est si difficile qu'est ce que j'en tire et qu'est ce que j'en fais mais surtout aussi qu'est ce que je change après tout et c'est justement le point de vue de ce live et moi je suis très heureuse de vous amener vraiment ce, ce point de vue parce que je trouve que pour moi avoir cette lecture 5d a changé tout dans ma vie parce que ça m'a permis d'avoir une autonomie dans la lecture de tout ce qui me traverse. Mais surtout à chaque fois, je tire l'essence de chaque expérience. Je tire toujours le meilleur de chaque expérience. Je sais pourquoi c'est là, je sais ce que j'ai besoin de changer et je sais comment je peux améliorer les choses. Et ça, ça fait du bien en fait de ressentir que, euh, que tout a du sens en réalité. Tout a du sens. Rien n'est là pour nous infliger. Et coucou Sandia euh, la vie n'est pas là pour nous infliger des situations euh, qui ne servent à rien. Tout sert en fait. Ah, oh, coucou, ça me fait plaisir. Donc, la première chose, euh, on peut, certaines personnes peuvent se dire, oui, mais le sort s'acharne contre moi, c'est pas possible, les événements s'accumulent. Mais vous allez voir que cette lecture 5D des événements que vous traversez vous permettra vraiment, vraiment d'avoir... Euh, euh, de reprendre votre vie en main vraiment et de savoir de quelle manière vous allez pouvoir qu'est ce que vous allez pouvoir changer en vous alors euh, il y a pour moi euh, dans la lecture 5d il y a il y a quatre quatre lectures possibles quatre grandes lectures possibles peut-être qu'il y en a plus mais de ce que j'ai pu répertorier c'est déjà ça j'aimerais parler de ça avec vous donc euh, je vous demande de rester si vous avez envie Jusqu'à la fin dans ce live, parce que j'ai quelque chose à vous proposer aussi, qui peut être très très intéressante. Alors, pourquoi certaines situations vous, nous arrivent? La première chose, je pense, qu'important, c'est de bien prendre conscience qu'aucun événement n'arrive au hasard. Tous les événements de notre vie, sans exception, est relié à notre vibration intérieure tous les événements de notre vie sans exception est le fruit de notre vibration intérieure et la matérialisation de notre vibration intérieure aucun événement euh, n'est de l'ordre de n'est séparé de nous c'est-à-dire que rien n'est de l'ordre de ah c'est une chance c'est la vie qui me l'envoie ah c'est le mauvais sort ah c'est le karma et absolument pas donc Effectivement, parfois c'est difficile de se dire, mais comment je peux avoir euh, désiré la perte de quelqu'un qui est cher En réalité, les événements de notre vie ne répondent pas uniquement à ce que l'on désire, mais elles répondent à la totalité de notre équation vibratoire. À la totalité de nos de, de nos mémoires cellulaires et, et de nos voilà de notre équation vibratoire qui est reliée à notre inconscient donc pensez bien que on n'a pas la main mise et on n'a pas la lecture sur notre vibration intérieure c'est quelque chose qui est abstrait c'est dans notre subconscient vous voyez donc comment faire pour agir dans l'espace source afin de pouvoir vivre la vie que l'on désire vraiment. Ça, c'est en fait quelque chose d'assez important quand on réalise en réalité que notre vibration intérieure est la matrice. Notre vibration intérieure, c'est l'espace qui crée absolument, qui est émetteur de tout, qui est émetteur de tous les événements de notre vie. Donc, si vous avez envie de changer votre vie, à quel endroit vous avez besoin d'agir au niveau de votre mindset Au niveau de vos émotions eh bien, En fait, allez à l'espace source, au niveau de votre vibration intérieure, parce que c'est absolument là où vous allez avoir les transformations concrètes que vous désirez vraiment. Le mental nous me permet de prendre conscience de ce que l'on veut, de ce qu'on ne veut pas, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est une chose. On peut se reconnecter aussi à nos émotions, c'est une chose. Mais l'espace source reste notre vibration intérieure qui est reliée à notre subconscient. Donc tous les événements de notre vie sont complètement associés à nous. Tout vient de nous. Tout vient de ce que l'on vibre vraiment. Tout ne répond pas forcément à ce que l'on veut et ce que l'on désire. Non, tout répond à ce que l'on vibre dans notre totalité. Donc quand on comprend ça, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on peut... Il y a des, certains événements difficiles qui sont là. Pourquoi, pourquoi certaines situations euh, euh, désagréables nous arrivent tout simplement parce que chaque chose que l'on vit, non seulement est la matérialisation de ce que l'on vibre, donc ça nous permet de nous voir dans toute chose. Hein, chaque événement de notre vie nous permet de nous voir. C'est tout est moi, dans toute chose, tout est un, tout est une unité. Donc tout est moi, ça me permet de me voir. D'accord, mais en réalité quand ça me permet de me voir, la question c'est pourquoi en fait Pourquoi vivre des situations de merde parfois Sur Quelle est l'utilité de tout ça et en réalité, c'est que les situations nous projettent nos inaccomplis et projettent aussi nos accomplis. Donc ça nous permet aussi de voir les espaces de nous qui sont fracturés et qu'on peut changer, qu'on peut justement réparer pour nous permettre de revenir à quelque chose qui est inéluctable, notre nature profonde. La vie, elle est faite que... Tous ces événements de notre vie, sans exception, vont nous permettre de nous goûter nous-mêmes, vont nous permettre de, euh, de, nous pousser, de nous pousser à revenir à notre nature profonde, à notre essence véritable qui est l'amour, qui est la paix, qui est la joie et qui est l'abondance. Donc, quels que soient les événements que nous vivons, tout est là pour nous permettre de revenir... À la maison de revenir dans l'espace que nous sommes qui est notre nature véritable donc ça nous permet de justement de processer justement d'intégrer la considération de soi d'intégrer le respect de soi l'estime de soi euh, ça nous permet aussi d'intégrer euh, cet espace où on on peut se recordonner avec l'autre et où on reprend notre place avec l'autre. Ça nous rééquilibre aussi le fait de nous reconnecter à la richesse illimitée que nous sommes. Donc, quels que soient les événements que nous traversons, pour tous, le point d'arrivée est le même. C'est-à-dire, tout est fait pour qu'on revienne dans cet espace de soi, de notre nature profonde. D'accord. Ok. Donc, quand on vit des situations quand on vit des situations qui sont difficiles quand on ne vit pas ce que l'on aime quand on a la lecture de ce qui se passe si j'arrive à lire ce qui se passe ça permet ça nous permet un du coup d'identifier les blocages que nous avons dans notre vibration intérieure qui font que nous ne pouvons pas vivre ce que l'on désire véritablement donc la lecture des événements de notre vie et je parle encore de la lecture 5D, qui est une lecture quantique à l'étage de la création, nous permet d'identifier clairement ce que nous avons besoin de changer à la source, dans notre vibration intérieure. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est donné à tous. Vous pouvez, en fait, avoir cette lecture-là. Vous n'avez pas besoin d'un thérapeute pour ça, ni d'un coach. Donc, une fois que vous avez cette lecture, vous ciblez de manière exacte l'élément que vous avez besoin de changer dans votre vibration intérieure et à, à ce moment là vous avez le pouvoir de transformer votre vie mais de la transformer de manière précise vous voyez la lecture aussi des événements de votre vie euh, la lecture 5d des événements de votre vie va vous permettre du coup de transformer ces situations désagréables en de réelles opportunités mais ça vous permet aussi de donner de donner du sens pourquoi pourquoi je pour les personnes qui ont perdu des êtres chers. Pourquoi? Perdre un enfant, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Mais quand on est dans cette conscience, c'est difficile de, à ce moment-là de dire OK, comment je peux être créateur de ma réalité? Comment je peux vouloir intentionnellement que mon enfant ne soit plus là, que l'être que j'aime ne soit plus là? Intentionnellement, c'est pas ce que l'on désire. À l'étage de l'humain, c'est pas ce que l'on désire. Et la lecture, elle ne se place pas là du tout, en fait. La lecture que vous pouvez avoir de cet événement qui est si difficile, qui est inacceptable en soi, ne vient pas de votre intention, de votre intentionnalité, je ne sais pas si ça se dit, mais ça vient d'un espace de l'âme qui est au-dessus, qui fait qu'on a des événements de notre vie qui sont inscrits dans notre chemin de vie dans notre destin et qui sont inscrits en amont bien avant qu'on vienne ici dans notre incarnation ces événements là sont déjà décidés en amont parce que elles vont être déclencheurs d'une décharge émotionnelle qui va nous permettre de revenir à nous c'est on a besoin de ces événements là quelque part pour revenir dans cet espace que nous sommes et et c'est comme si, en fait, en arrivant dans cette incarnation, on s'est dit, « Bon, voilà, je n'ai pas réussi dans la vie d'avant. Dans mes vies passées, je n'ai pas réussi à déclencher ce shift qui va me permettre de me reconnecter à qui je suis vraiment. » Ok, donc on se dit, « Je vais revenir, je vais refaire l'expérience, mais peut-être que là, j'aurai besoin d'un coup de pouce. » Et ce coup de pouce ne prend pas la forme de ce que nous, en tant qu'humains, on peut accepter. Mais ça prend la forme à l'étage de l'âme, d'un vrai déclencheur qui va nous permettre inéluctablement d'aller au fond de soi j'avais regardé une vidéo d'un d'un grand maître euh, euh, qui disait justement qui, qui, qui a eu un accident qui a eu un avc qui était paralysé effectivement la situation est difficile mais il me dit il dit quelque chose qui pour moi me parle beaucoup il a dit cette paralysie a été une réelle grâce pour moi parce qu'indéniablement indéniablement ça m'a permis de revenir vers cet espace de mon cœur vraiment. Ça veut dire que tous les événements de notre vie répondent à un désir posé en amont, mais un désir intense dans notre vibration intérieure, qui vibre vraiment dans notre vibration intérieure. Donc la forme que ça prend est parfois inacceptable, bien sûr, bien sûr. Mais à l'étage de l'âme, ça a du sens. Mais quand on a une lecture de ce qui se passe, une lecture de pourquoi cet événement est là, pourquoi je perds mon enfant, pourquoi je perds mon mari, pourquoi je perds euh, euh, ma mère, mon père, un être cher. Cette lecture 5D, c'est ce qui va vous permettre justement de se dire, ok, cet accord karmique, c'est un accord karmique, est bel et bien là pour me permettre de... Me mettre au cœur de ma vie, considérer mes besoins et, et que ce soit non négociable, revenir vers le précieux qu'est chaque instant présent. Tout ça, tout ça englobe le ce pourquoi l'expérience est là. Mais avoir la lecture, et, et ça c'est vraiment en coaching one-to-one, one, justement, les gens viennent me voir pour avoir du sens dans les événements qu'ils traversent. Très généralement, souvent les gens me disent Armelle, pourquoi je vis cette situation mais le fait même quand ils ont la réponse, ils nous dit OK, je sais pourquoi c'est là et je sais ce que je vais en faire. Et là, ça change tout, parce que il y a toujours, ça, il y a toujours, <rire> oui à bientôt sans dire merci d'être passé. Il y a toujours cet élément de se dire, je vais faire en sorte de ne, de ne pas avoir vécu cette situation pour rien en fait. Je vais en faire quelque chose. C'est tellement dramatique parfois que c'est important d'en faire quelque chose. Et quand on, on a cette lecture claire de, de, de, de pourquoi cet événement est là, ça nous permet tout de suite de dire ok, j'accepte. Mais surtout, surtout, de pouvoir dire je vais vraiment en faire le ce pourquoi je vis cette situation. Je vais en faire quelque chose. Je vais vraiment euh, être, comment dire, dans l'essence de cette expérience. De façon à ce que ça ne soit pas vécu pour rien vous comprenez pourquoi? pourquoi pourquoi pourquoi une agression sexuelle pourquoi c'est là pourquoi à l'étage de l'humain c'est atroce c'est inacceptable mais à l'étage de l'âme c'est bel et bien là pour quelque chose c'est bel et bien là pour quelque chose et pas forcément une reconnexion au corps un problème avec la sexualité pas forcément pas forcément la lecture que vous pouvez avoir elle est diverse elle est multiple mais cette lecture là moi elle est importante à un moment donné parce qu'elle est thérapeutique elle vous permet immédiatement de dire ok je vais faire de cette situation dramatique une réelle opportunité dans ma vie pour me permettre de grandir et de me reconnecter à qui je suis vraiment voilà euh ça c'est la première, l'une des premières lectures qu'on peut avoir. Je vous en ai parlé de quatre, quatre lectures, 5d qu'on peut avoir. La première c'est l'accord karmique, mais laquelle Tout dépend de la lecture que vous allez avoir. Euh, la deuxième lecture aussi, c'est qu'on peut vivre des situations qui, euh, au final, répond véritablement à une demande qu'on a émise en avant, en amont. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça prend pas la forme que l'on veut. Par exemple. Je vais vous donner un exemple. Euh, moi, cet été, j'ai euh, vraiment pris un temps où j'avais vraiment besoin de, de changer, de reprogrammer mon subconscient par rapport à la notion du lien. J'avais besoin de revivre des liens doux et profonds avec les gens. Euh, j'avais cette difficulté à être en lien. Euh, et aussi, donc, j'ai encodé en moi, j'ai reprogrammé mon subconscient pour... Le fait de vivre des liens profonds, euh, euh, profonds et être entouré de personnes qui me correspondent vraiment. Et la deuxième, c'est que j'ai aussi reprogrammé la notion de la facilité et de la fluidité. Voilà, pour pouvoir vivre une vie au quotidien beaucoup plus fluide et que les choses viennent à moi de manière simple. On part de bonnes intentions, on est d'accord. C'est des encodages euh, vraiment d'amour pour soi et ça c'est top et c'est génial. On est d'accord. La seule chose, c'est que l'univers, lui, va traiter cette vibration intérieure. Elle va se dire, ok, si l'encodage a été fait, si l'ancrage au niveau de la reprogrammation a été bien faite, il y a forcément une transformation dans notre réalité extérieure, laquelle on ne le sait pas, en fait. On ne le sait pas, puisque l'univers traite toujours dans la globalité de votre vibration intérieure. D'accord Selon ce que vous vibrez, l'univers traite... La totalité vibratoire et matérialise ça, matérialise ça dans les événements de votre vie. Donc, moi, <rire> ah, j'encode l'amour, c'était super, ok, le lien d'amour, génial, la facilité, top. La résultante de cette reprogrammation que j'ai faite a m'amener à vivre des situations quand même très, très difficiles dans le sens où j'ai eu deux grosses grosse déception j'ai un cabinet j'avais un local que j'ai loué à des thérapeutes d'accord à plusieurs thérapeutes et là et là j'ai deux grosses déceptions de deux personnes euh, à qui j'ai fait louer euh, le cabinet moi quand j'accueille les gens dans ma vie je les aime c'est comme ça que je suis j'aime les gens sans limite c'est comme ça que je suis et puis à un moment donné grosse déception grosse déception parce que je me sens euh, mal jugée. Mal jugée par. Hello Judith, bonjour Laurence et bienvenue. Je me sens mal jugée par ces deux personnes là. Et puis euh, et puis là il y a de la méchanceté. Là il y a de la méchanceté. Donc là c'est la catastrophe. Je me dis pas possible. Je viens de reprogrammer mon système pour un lien profond et là c'est vraiment la catastrophe. Et puis là je vis le rejet dans le sens où elles ont monté la tête à tout le monde pour que tout le monde parte du cabinet. Ça c'est la situation. Hello Judith, ça c'est la situation. Donc quel est le rapport entre la reprogrammation du lien d'amour et la facilité cette situation là heureusement que j'ai la lecture 5d de ce qui se passe pour voir vraiment que cette situation qui paraît catastrophique est vraiment la réponse la réponse à ce que je viens d'encoder parce que ok par rapport au lien, on peut dire ah ben voilà on n'est pas aligné c'est normal on parle de nettoyage blablabla ce n'est pas trop mes mots mais ça veut dire que ok on n'est pas aligné dans notre fréquence donc c'est normal qu'elle parte mais en fait c'était fait dans une telle euh, méchanceté que ça a été quand même assez difficile pour moi de vivre ça mais ça m'a permis grâce à la lecture de bien savoir me positionner par rapport à la situation, par rapport à cette cette situation de déception, parce que pour la première fois je me suis positionnée différemment, pour la première fois je me suis tenue dans ma structure, parce que c'est pas facile quand il y a une personne, deux personnes, trois personnes et que tout le monde est d'accord dans cette espèce de rejet collectif, un rejet, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu les choses, une trahison, ça c'est clair, euh, et il y a vraiment une posture à avoir quand c'est comme ça pour dire ok cette situation, elle est là pour une raison. Dans la lecture de ce que j'ai, effectivement, cette situation m'a permis de dire « Moi, je suis là pour établir des liens profonds d'amour. » Et ça, c'est ma référence aujourd'hui. Donc, si ce pas le cas, autant que les gens partent. Mais pour une personne qu il y a, qui a eu une blessure racine du rejet, j'ai une mécanique en moi qui fait que j'aurais besoin d'expliquer. j'aurais besoin qu'on… Euh, j'aime pas, pas les conflits. J'ai envie qu'on parte et qu'on s'entende bien. Donc, ce qui a été intéressant grâce à cette lecture, c'est de ne pas rentrer dans ce mécanisme. Parce que là, il ne, il ne s'agit pas ici de, de régler la blessure de... Comment dire De réger en soi. Moi, j'ai encodé un lien d'amour. Donc, je reste dans cette vibration de mon référentiel d'un lien d'amour. J'expose les choses, je pose les limites, mais je ne suis pas là pour discuter avec les gens, en fait. Je ne peux pas discuter avec des gens qui... Sont dans la... Qui me maltraitent ou qui me parlent mal, c'est même pas possible. Mais la lecture, surtout de cet événement, parce que tout le monde est parti d'un coup, je pourrais lire ça et dire Ah, c'est vraiment injuste, la vie, vraiment, euh, je ne suis pas chanceuse, euh, euh, tout est toujours compliqué pour moi. Je pourrais avoir cette lecture-là. Mais la lecture que je vais avoir de cette situation, c'est que je vois bien que les choses sont en train de se mettre en place. Par rapport à la facilité parce que ces gens là m'ont facilité la tâche bien sûr puisqu'ils sont partis ça m'a permis de relouer l'appartement vers quelque chose de beaucoup plus facile et simple dans lequel j'ai le moindre j'ai pas de gestion du tout puisque du coup l'appartement aujourd'hui est aux mains d'une agence qui s'en occupe pour une location habitation là je suis pleinement dans la matérialisation le fait de goûter la facilité en réalité donc Selon la lecture que je vais avoir, c'est hyper important d'avoir de, de, une lecture de ce qui se joue. Parce que si j'ai une lecture que la situation est injuste, imaginez que c'est ce que je vais encoder en moi. Que la vie est injuste avec moi. Et donc en conséquence, si je vis, que je vis des situations injustes, il est normal que je vais revivre l'injustice dans les événements de ma vie. Donc à la, c est, c est, je, je, je recrée une boucle au niveau de, de l'injustice c'est pas du tout ce que je veux mais la lecture 5d de ce que de cet événement là m'a permis de savoir que c'est bel et bien la continuité de ce que j'ai reprogrammé dans mon subconscient donc il n'y a pas de panique à avoir il n'y a pas de panique c'est normal c'est logique il faut laisser faire c'est de toutes les façons, c'est comme ça. Il n'y a rien à gérer. Au contraire, il faut laisser faire. Il faut laisser les gens partir. Donc, voyez-vous que même dans les actions à, à mettre en place, la lecture 5D permet vraiment d'avoir des décisions justes, les, les choix. Hello Vanessa. Bonjour Virginie. D'avoir le, le, les décisions les plus justes pour nous permettre vraiment d'être au cœur de notre vie. À un moment donné, on a envie de vivre des choses. On se dit, mais moi, j'ai envie d'une vie où c'est beaucoup plus... Facile et fluide, bon ben d'accord. Et on encode, on process, on fait un travail sur soi, c'est super. Mais à un moment donné, quand il y a des événements de vie qui sont là, qui sont en réalité là pour nous permettre de le vivre, mais que on ne le voit pas, on n'a pas l'habitude d'avoir cette lecture des événements de notre vie parce qu'on a uniquement une lecture émotionnelle et mentale. Et ben en réalité, on est en train de réalimenter la boucle d'avant. On ne peut pas construire une nouvelle réalité en fait dans cette lecture émotionnelle. Ça nous demande vraiment d'avoir cette lecture, une prise de hauteur 5D, une lecture quantique à l'étage de l'âme et de la création pour dire Ah, cet événement est là, il est fait exprès parce qu'il va nourrir une demande que j'ai mis en amont, un encodage que j'ai fait en amont. Bonjour, Nalouane, et bienvenue. Donc, du coup, cet événement là a du sens. Ah, ok, d'accord. Donc, ça ça paraît, ça, franchement, ça paraît catastrophique. C'est un peu dur à vivre émotionnellement. On a l'impression que attends il y a tout qui se barre. Comment je vais faire euh, Tous les thérapeutes partent. La location, je me retrouve à payer les mensualités moi-même. Mais en fait, l'expérience, elle n'est pas là du tout. L'expérience, elle n'est pas au niveau de l'argent. L'expérience qui se joue là, elle est au niveau de la facilité. Ah d'accord. Ok, donc pas, pas de panique. L'argent va rentrer de toutes les façons. Mais bien sûr, ce n'est pas l'expérience qui se joue. À ce moment-là, ce n'est pas l'expérience qui se joue. Donc, ce n'est pas là que ça se passe. Donc, il n'y a rien à processer par rapport à l'argent à ce moment-là. Vous voyez Donc, ça me donne une lecture claire de ce que j'ai besoin de processer, de changer, de transformer dans ma vibration intérieure et surtout de mes choix, de mes actions et surtout de l'état de panique qu'il y a en moi. Ben, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas un en fait. Tout va bien, au contraire. Les choses se passent merveilleusement bien. Alors que ça prend la forme de... Critique collectif, euh, rejet collectif, ils se barrent tous, je reçois des insultes. Bon, voilà, ils ont été euh, pff, hyper con et dégueulasses, on va dire ce qui est. Donc voilà, mais au-delà de cette forme que ça prend, voilà, et eh bien, ils sont partis, d'accord ben, c'est génial. C'est génial. Et pourquoi ça prend cette forme ou c'est dur ou c'est... Parce qu'effectivement, à ce moment-là, dans ma vie, quand j'ai cette lecture, je vois bien que dans ma vibration intérieure, par... Euh, par effet résonance, ça me permet de voir qu'effectivement, toute séparation a toujours été difficile pour moi. Donc là, il s'agit d'une séparation. Donc encore une fois, c'est la déchirure. Ah Eh bien, cette lecture-là, ça va me permettre du coup de changer ma vibration intérieure concernant ma conception de la séparation. Et à partir de là, je reprogramme mon inconscient pour que dans ma vibration intérieure, par conséquence, je puisse intégrer la séparation avec plus de douceur. Waouh Génial et tout ça grâce à la lecture 5D vous voyez. Donc c'est donc là déjà je vous ai donné un on peut avoir une lecture au niveau des accords ka karmiques euh, dans des rencontres vraiment de, de karmiques qui fait que dans certains événements de nos vies on a des personnes qui partent, on, il y a des, des accords ka karmiques, on peut avoir aussi une lecture comme je vous ai dit tout à l'heure que les situations en sont là parce que parce qu'elle répond à une demande a émis en avant, qu'on a émis en amont, pardon. Il y a aussi le fait que euh, quand on voit certaines situations, pourquoi elles sont là, ça nous permet aussi, dans cette lecture 5D, d'aller voir ce que ça projette dans notre vibration intérieure, donc dans notre subconscient, afin de pouvoir changer notre vibration intérieure. Donc on n'a pas besoin de passer par le billet de l'hypnose en fait pour ça. Non, c'est une lecture qui est directe, c'est une lecture qui est instantanée je vois une situation de ma vie, j'ai une lecture de, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon subconscient, quelle est la programmation dans mon subconscient. Et ça, c'est extraordinaire. Vous voyez Ça, c'est extraordinaire. Et de, surtout de se dire que vous pouvez le faire vous-même, vous, vous n'avez besoin de personne pour ça. Vous n'avez besoin de personne pour ça. Et cette lecture, c'est justement le, euh, quelque chose que, c'est la première chose que j'ai enseigné quand j'ai fait le programme Créer votre propre changement. Et c'est l'une des choses que les gens ont le plus apprécié. Parce qu'on ne voit plus la vie de la même façon. Il y a une clairvoyance qui est là. La vie est d'une trans... transparence dans ce qui est en train de se vivre. Et ça, c'est très confortable, vous voyez. Et euh, il y a aussi une autre lecture, peut-être la quatrième lecture qui est intéressante, c'est que vous vivez une situation. C'est généralement, par exemple, je vous donne un exemple. Dans le domaine professionnel, tout roule, ça va, c'est génial votre entreprise fonctionne très très bien, c'est top. Mais dans un autre domaine, qui est le domaine amoureux, ça ne fonctionne pas. pas pff, non, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ça marche dans un domaine, mais ça ne marche pas dans l'autre domaine. Puis temps soit peu, vous tombez amoureuse, mais du coup, votre entreprise peine un peu. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être heureux, heureuse dans tous les domaines de votre vie en même temps. Mais qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi vous vivez de telles situations Quand on a cette lecture 5D, de ce qui se passe ça vous renvoie tout simplement que le fait et même que ça fonctionne dans un domaine ou dans un autre vous renvoie déjà certainement à un blocage que vous avez besoin de changer laquelle la lecture elle vous donne l'information la lecture 5d c'est pas une lecture qui est une analyse c'est une lecture directe c'est clair c'est non négociable c'est le message il est clair il est plaqué sur l'événement vous voyez donc je vois l'événement, c'est plaqué là, d'accord Et à partir de là, je vois déjà les blocages que je peux changer pour pouvoir vivre euh, le, le bonheur dans tous les domaines de ma vie. Bon, ok. La deuxième lecture que je peux en avoir, c'est de se dire peut-être qu'il y a un bénéfice secondaire que je crée moi-même et dont je n'ai pas conscience qui fait que je fais en sorte que je ne puisse pas vivre ces événements-là partout. Je ne peux pas vivre, pardon, le bonheur dans tous les, les événements de ma vie. Ah ok, d'accord. Et bien cette lecture de vos bénéfices secondaires, c'est ce qui va vous permettre justement d'aller changer aussi cet encodage dans votre subconscient. Pour que vous puissiez ouvrir les vannes. Parce que parfois ça a du sens. Ou bien dans des situations comme ça aussi, l'idée c'est de pouvoir assumer votre création et de se dire ok... En fait, la raison pour laquelle dans le domaine amoureux, j'ai personne pour l'instant, c'est peut-être parce que ma réussite est tellement importante pour moi, ma prospérité est tellement importante pour moi que je ne peux pas euh, ne pas la mettre en priorité. J'ai besoin de la mettre en priorité. C'est nécessaire parce que ça nourrit et ça contribue à la, sécurité, euh, à la sécurité, à la liberté qui est importante pour moi. Ah d'accord, ok. Mais si j'ai cette lecture-là, ça permet immédiatement de se dire, OK, il ne s'agit pas de à ce moment-là de processer euh, par rapport au couple. Pas du tout. Il s'agit de vraiment d'intégrer dans cette lecture, de dire, OK, la réussite, c'est ma priorité. Je vais me consacrer corps et âme à cette expérience, là, ici et maintenant. Là, ici et maintenant. Et j'ai envie d'éternuer. <rire> Je vais, me, je vais me consacrer à cette expérience Puisque c'est ça qui est prioritaire De façon à ce que mon système puisse se calmer Et relaisser de l'espace à autre chose Donc il y a une notion de Il n'y a rien à renoncer en soi Il n'y a rien à renoncer Il ne s'agit pas de dire je vais renoncer à ma vie de couple Non, il s'agit juste de se dire Ok je comprends bien qu'il y a quelque chose qui est non négociable qui fait que je ne peux pas tout avoir en même temps. Mais dans cette lecture, c'est grâce à cette lecture, tout va dépendre de la lecture que vous allez avoir. D'accord Mais si cette lecture-là, vous voyez bien qu'on se place dans le non négociable, c'est important de vous préoccuper en toute conscience dans votre réussite pour que vous mettez une vibration pleine pour que votre système puisse réordonner les choses différemment. C'est-à-dire votre système, votre subconscient d'accord pour que vous puissiez tout avoir en même temps donc voyez bien là que ces quatre on a vraiment de la lecture des événements de votre vie la lecture 5d des événements de votre vie à partir de l'âme et de votre création vous permet vous permet d'accord, par effet miroir l'effet miroir pour moi n'est pas suffisant On pourrait parler de l'effet miroir mais l'effet miroir c'est juste je me regarde dans le miroir et je me vois ici dans la lecture 5d ce qui est quand même essentiel c'est que vous allez toucher ce que vous avez besoin de changer il y a vraiment la lecture et le point que vous avez besoin de transformer dans votre dans votre vibration intérieure donc quand je vois les événements de ma vie Il est important en fait. L'interprétation que vous allez avoir des événements de votre vie. Va s'imprégner et s'imprimer dans votre vibration intérieure. Et va devenir une nouvelle vérité. Et cette vérité là qui va vibrer dans votre vibration intérieure. Et eh vous allez la vivre en conséquence. Parce que votre vibration intérieure et votre subconscient. Il n'a qu'une seule fonction. La seule et unique fonction. C'est de rendre matière en matière ce que vous avez validé en vous donc si vous voyez une situation et que vous avez validé que le rejet vous avez validé que vous n'êtes pas importante vous avez validé euh, l'injustice, oui. il est normal que vous allez vivre des situations de rejet d'injustice puisque c'est les interprétations que c'est la lecture que vous allez avoir des événements de votre vie ça demande du coup <rire> de D'avoir une lecture au-delà de l'émotionnel et du mental pour pouvoir avoir une lecture au niveau de l'âme et de la création et la lecture 5D. Et à partir de là, ça va vous permettre à la fois, par effet miroir, de dire « Ah, ok, si je vis cette situation qui ne me correspond pas, ça correspond à un blocage dans ma vibration intérieure que je peux changer. » Nickel. Je vois, grâce à cette lecture, je vois exactement le puzzle manquant. Et, et que je dois euh, changer en moi. D'accord. Hyper clair. Donc, identification de vos blocages. La situation qui est là me permet aussi de voir, ah ben, en fait, la situation, elle prend la forme d'une séparation, elle prend la forme de la méchanceté, elle prend la forme d'un de, de, euh, crash financier, elle prend la forme d'un accident, elle prend la forme d'une maladie, elle prend la forme de peu importe, mais peut-être que c'est la résultante d'une demande que j'ai mise en amont qui prend forme de cette manière-là. Et peut-être que si la forme ne correspond pas, peut-être aussi qu'en conséquence, il y a quelque chose que je peux encore changer en moi pour que ce soit une expérience plus douce pour moi. D'accord Mais l'événement n'est qu'une conséquence. Donc, pas de panique. Tout est en train de se mettre en ordre. Pas de panique. Oh, génial Vous voyez Génial Mais la lecture que je peux avoir me, peut aussi me donner du sens quand la situation est vraiment difficile et atroce, de pouvoir dire, « Ok, elle me permet de voir ce pourquoi cette expérience elle est là et ce que moi dans quelle direction dans quel flot j'ai besoin qu'est ce que j'ai besoin d'intégrer à travers cette situation et pourquoi elle est là donc la lecture pour moi 5d elle est devenue une lecture indispensable elle c'est une lecture indispensable je sais pas si ça fait sens pour vous je l'espère mais en tout cas avec une grande grande joie euh, que j'ai créé un atelier justement de transformation qui s'appelle la lecture 5D, lecture, lire au-delà de ce que l'on voit. Et euh, cet atelier-là, il est programmé pour le dimanche 11 décembre, euh, de 16h à 18h30. J'ai pensé aux Canadiens, qui sont vraiment des personnes que j'adore, parce que j'ai pas mal de Canadiens qui s'inscrivent dans mes, dans mes ateliers. Donc pour les décalages horaires, je pense que ça va être beaucoup plus confortable. Donc dimanche 11, de 16h à 18h30, ça va se faire sur Zoom. Et euh, moi, je hâte de vous transmettre vraiment cette technique au niveau de la lecture euh, des événements de votre vie afin que vous puissiez vraiment avoir le pouvoir de transformer euh, les transformer les blocages qu'il y a en vous, dans votre vibration intérieure et surtout, surtout, comprendre pourquoi vous vivez les situations telles qu'elles sont là et que vous soyez autonome dans cette lecture, et que vous puissiez retrouver vraiment une légèreté dans votre cœur parce que quand on a cette lecture-là, on comprend pourquoi les choses sont là. Et quand on comprend, on arrive mieux à les accepter, à les comprendre et à les dépasser. Ouais. J'espère que ce live vous a parlé. Dans tous les cas, moi, ça m'a fait grand plaisir de vous partager ce live et cet atelier que je trouve vraiment génial et qui pourrait vraiment être aidant pour vous. Euh... Voilà. donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Si vous le regardez en replay, soyez les bienvenus. Euh, le lien d'inscription pour l'atelier est dans ma bio, donc n'hésitez pas à vous inscrire euh, là-dessus. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos rêves et, euh, et prenez, ouais, prenez bien soin de votre intériorité aussi, l'espace dans lequel tout, tout commence et et tout se goûte. Euh, merci et n'hésitez pas à mettre un petit mot de ce qui vous a parlé dans ce live, ce serait avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Le lien de l'atelier de transformation Lecture 5D, Lire au-delà de ce que l'on voit, est dans la bio. Voilà, à très vite, bisous. <rire>